Ne laissons pas le temps décider à notre place. Soyons capables aussi de réenchanter le monde. 1, 2, 3, qui va L'inaction conduirait à un scénario catastrophique. Le typhon Yann, c'est l'un des plus puissants jamais répertoriés. La crise climatique est une Mr. Monsieur le Président, nous pouvons madness. cette not Si then nous, If qui Si maintenant j'ai envie de vous proposer un deal euh, pendant ces deux heures et pendant toute l'année, ça serait encore mieux. Ça serait de faire euh, comme si euh, cet enfant porté par son père était notre enfant. Et je suis sûre que dans ce cas, nous aurions une énergie folle et une imagination incroyable pour bâtir des solutions pour euh, euh, contrer, stopper l'emballement de la machine climatique. Cet engagement... C'est un engagement qui est, me semble-t-il, euh, naturel et nécessaire. Naturel parce qu'on est un grand média, euh, qu'on a un rôle de témoin, mais il est aussi nécessaire parce qu'on ne peut pas être que témoin, il faut qu'on qu soit acteur. À Paris va se sceller, pour le meilleur ou le pire, le sort de millions de personnes. C'est 24 millions de personnes en moyenne chaque année qui sont obligées de se déplacer à cause du changement climatique. Réussir l'enjeu climatique, c'est un facteur de paix, c'est un facteur de justice un facteur de stabilité. Si on veut empêcher que la température n'atteigne ces 4 à 5 degrés vers lesquels nous allons pour le moment si on continue à, à laisser les émissions croître, bien, il faut se, se trouver sur la courbe bleue, la courbe d'émissions bleue qui est là. Alors qu'est-ce que le GIEC dit à propos des solutions Il dit ceci. Si la télécommande veut bien ça, c'est mauvais quand même. Voilà. Il dit c'est possible. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la transition énergétique est de toute façon en marche. Un processus qui n'est pas très loin de la mise au régime, au nom de la sauvegarde de l'organisme qui s'appelle la planète Terre et qui héberge euh, notre humanité et qu'on n'en a pas beaucoup de rechange dans le système solaire. C'est clair, les négociations sont compliquées, mais ne pensez pas que les solutions viendront de là. Les initiatives et les solutions viendront d'abord de vous. Je répète le message de Manaus, ça va venir de chez, de, de chez vous, de vous, de chacun d'entre vous. Et Évidemment, un accord est très important puisqu'il va mettre une espèce de mécanique en route, mais cet accord, n'attendez pas tout de l'accord, c'est d'abord de votre action à vous, de l'action des entreprises, des villes, de chaque pays que les choses vont commencer à dépendre. Nous sommes convaincus qu'un média doit être du côté de l'action, doit susciter de l'espoir et c'est pour ça qu'on euh, voilà, s'est retrouvé parfaitement dans, dans ces valeurs. Nous avons un véritable pouvoir de levier pour changer les choses et chacun dans sa fonction doit se demander comment, qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde. Les enjeux sont très très différents quand on parle des pays du Nord et puis quand on parle des pays du Sud. Aujourd'hui, dans les pays les plus pauvres, il y a 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'électricité. L'enjeu, c'est ne surtout pas renoncer à notre confort. C'est invendable. Mais de dire on peut continuer de vivre bien en dépensant moins d'énergie, c'est ça tout l'enjeu de la transition énergétique. Est-ce qu'on a absolument tous besoin de recevoir le livre ou le CD ou le DVD qu'on a commandé sur un site web dans les 24 heures Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre 2, 3, 4 jours si, probablement. J'ai envie de vous poser une question, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, ces questions de euh, lutte contre le réchauffement climatique deviennent une, une cause nationale Il n'y a que deux manières hein, de toucher la masse de la population, c'est l'éducation nationale ou les médias. Donc une fois que vous êtes sorti du système éducatif, il n'y en a qu'un deuxième, après c'est les médias. Si les médias décident de parler de Nabila et pas des trucs qu'on a évoqués ce soir, bah, il s'intéresseront à la villa et pas au truc qu'on a évoqué ce soir et vous n'y ferez rien quoi. Les citoyens inventent tous les jours, maintenant il faut faire cette exposition universelle sur Internet, un site internet, le Hub qu'on lance la semaine prochaine au Grand Palais justement, mais surtout rendez-vous en décembre 2015. Créant cette même dynamique autour des médias, des nouveaux médias dans Paris qui va respirer à différents endroits autour de la COP21. On sera une caisse de résonance médiatique, une gare routière de l'information. Le monde est sans fin, on n'est on est pas, la COP21 c'est pas tiens on va trouver des solutions à la fin, non. Peut-être pas obligé de courir derrière tout, peut-être qu'on peut plus de liens, plus de collaboratifs. On réinvente tout ça, mais c'est juste génial. Angela, euh, est-ce que vous pouvez me sélectionner euh, un dernier tweet Alors, euh, moi j'aimerais surtout remercier euh, Yacine. La tweetosphère, ça a été beaucoup lui aujourd'hui. Et l'un de, de ses tweets, euh, c'était Don Quichotte en, en 2050. Euh, je crois qu'il faut rappeler qu'on est tous à la fois des Don Quichotte et des Sancho Panza. Il faut l'assumer. Et qu'il y a des jours où on sera totalement euh, inspiré et on ira de l'avant. Il y a des jours où on a un peu plus de difficultés parce que c'est compliqué. Donc il faut assumer nos nos deux facettes et, et voilà, gardons ça en tête.